Y'a quelqu'un Salutons, Nous se retrouve pour une nouvelle vidéo On est avec Lara Croft C'est dans le jeu qu'on appelle Tom Raider qui est un vieux jeu Que j'ai eu l'occasion de découvrir Parce qu'il était gratuit sur Epic Game Je suis revenu à la cabane Et cette fois-ci la porte était ouverte Et y'a visiblement Je vais passer par là Je ne sais pas trop quoi C'est pas vrai C'est pas vrai Mais c'est pas normal les portes qui s'ouvrent et qui se ferment j'ai qu'une option. Descendre. Est-ce que je peux faire ça avec euh, S Ouais. Il me demande systématiquement d'utiliser de les flèches, mais ça marche aussi avec euh, euh, ZQSD. Qu'est-ce que c'est ces symboles Ouais, qu'est-ce que c'est ces symboles C'est pas. Euh, c'est nous, euh, la pro. En archéologie de la reine soleil. Euh, moi je dis c'est la reine soleil qui était là et il y a des survivants. Je suis pas sûr que ce soit super prudent, je le fais, mais... Qu'est-ce que je suis en train de faire Une espèce de musique. J'ai une blessure oh au, au torse, là. bien que je la nettoie avant de tomber dans l'eau et tout. Mais... Appuyez sur eux plusieurs fois pour forcer. Il me faut quelque chose pour l'ouvrir. L'équipement manquant. Il me faut quelque chose pour l'ouvrir. Il y avait quoi là Il y avait rien. D'accord. Ah là, je peux enflammer. Maintenir E. C'est 4 ça va être tout. Piolet. Allez donc là Hop D'accord j'espère que j'ai pas pété mon piolet filer, il y a pas mal de jeux où c'est impossible de saufiler et je trouve ça très frustrant alors il y a une inscription japonais malheureusement je ne me rappelle plus de ses symboles il y a un loup il manque quelques barreaux mais on est une très bonne sauteuse ok nous voilà dans une autre grotte ou je ne sais quoi Maintenez... Mage pour ranger enfin, la non. touche. Ah, il y a des gens. Oui. On a fait du feu, cherche la fumée. On est en route. Il y a visiblement des gens.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 Je suis enseignant. Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crains. <rire> Lara, t'as l'air épuisée. Alors, je sais pas si. Ouais. Euh, je me rends compte que dans les options de jeu, j'ai mis les dialogues très bas. Chat vocal, ils appellent ça. Je pensais que c'était des trucs avec les autres joueurs et tout. Quoi Euh. Oui. C'est pas bien parce que vous avez mal à en train de me parler de la reine solaire. Oui.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 On s'est flippant et on s'est assoupi pendant son histoire. Ah là là. Ça m'apprendra à m'assoupir pendant les histoires des gens. Oh C'est quoi ça Comment ça se fait qu'il y a un piège à ours Aïe aïe aïe aïe aïe, mon pied a l'air cassé, hein. Bah je suis dans un piège à loup C'est un piège pour loup par un piège à loup Heureusement j'ai des super réflexes qui me font ralenti Je sais pas combien de flèches il me reste, j'espère qu'il me reste suffisamment J'ai oublié qu'à chaque fois il faut pas lâcher comme dans Minecraft Il faut taper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 Je vais avec elle. Non, non, non, je, je vais y aller. Vous savez vous servir de ça ça, ça, ça fait longtemps, mais ça va me revenir. Trouveros, on se charge de Sam et de ce Mathias. Oh. Euh, Est-ce que ça va aller Oui, j'ai juste besoin de me reposer une minute. Ah. Oh. Une minute ou ouais. un peu plus. Très bien. Ne, ne bougez pas. Je vais... Je vais jeter un oeil. Ok. C'est pas si mal. D'accord, donc on a un nouveau campement. Non, mais j'ai pas de point de compétence Là il y a je sais pas quoi qu On peut enflammer Je sais pas ce que ça contient Logiquement j'ai toujours ma torche Que j'ai rangée Ah ça contient une Des matériaux. Récupérez des matériaux pour améliorer vos armes dans les photos. Oh ça c'est chouette. Allez Apparemment, ah, j'ai raté. Piolet trop fragile, il vous faut un piolet plus solide. D'accord, récupérer des matériaux pour forger un piolet. Examiner. Je n'arrive pas à croire que nous menons une expédition pour retrouver la terre natale de mes ancêtres. Depuis que j'ai raconté l'histoire de Imiko à Lara, il y a des années, elle cherche le Yamatai. Je n'avais jamais pensé que toutes ces histoires pouvaient finalement être vraies. Ma grand-mère me racontait cette histoire comme on raconte des, sou des souvenirs. Des souvenirs. Il y a plusieurs, il y a plusieurs millions d'années, la reine... Bon, je vais la laisser raconter. ...milliés d'années, la reine Himiko régnait sur le Yamatai. Il l'appelait la Reine Solaire. Elle était belle, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. Elle régnait sur un royaume s'étendant des montagnes à la mer. Mais un jour, le Yamatai est disparu sans laisser de traces. Et il est tombé dans l'oubli. C'est un pays, le Yamatai, en fait. J'avais un, à... un peu de difficulté à y croire. Euh, 3% d'objets trouvés. Alors, je ne sais pas si jamais cela, je ne les pas oubliés plutôt. Euh. On va dire que. celui c'est plus important. On n'a pas de truc de forge. Hein. Tant que j'ai pas un piolet plus costaud. On va devoir laisser ce coffre. Lara Là-haut J'ai trouvé quelque chose Ça ne me dit rien qui vaille. Montez sur la colline Montez sur la Donc si, il y a un inventaire quelque part Oula. Oh là Oh, il y a des lapins, et des cerfs et tout de matériaux peut-être que c'est plein en termes de flèches ouais ça veut dire que je peux me permettre d'en dépenser ah. lâche moi ah. appuie sur F ah, ah, ah, j'avais oublié à quel point ça je pouvais être violent Un Ça ne me dit rien qui vaille. Montez sur la colline, cherchez le grand portail. Oh, portail. Vous auriez quand même pu me prévenir pour les loups, docteur. Ah <rire> ah bah oui Ah ah la voie est libre C'est maintenant que tu le dis Crapule Il y avait des, des, des, de la nourriture ouais. Ah il y a visiblement un truc qui permet de monter. Il y a une caisse là Il y en avait une de l'autre côté aussi Ah ouais d'accord, euh, c'est un peu comme un nomme comme délivrance. Les animaux s'enfuient quand vous êtes à 2 cm 2 C'est une caisse encore. ramasser de la viande sur la Ok. Je sais plus du tout de quel côté je suis. Si je suis du côté de chune Alors on va foyer les loups. Je peux ramasser mes flèches visiblement, quelques-unes. Ça apporte de l'expérience aussi. Truc. Je pense à ça, blessé, qui fait du bruit C'est très facile de viser par contre. Pas le cas dans... Je sais pas si les headshots en plus de dégâts, on met par... Un... Précaution, que okay, ça m'aide. D'accord, lui il me charge. Ok, il y a beaucoup de. de proies et de loups. Ah. Mais non, mais j'appuie sur F pour me défendre, ça marche pas. Oh non, on est reparti. Sarah, quelque chose. Ça ne me dit rien vaille. Ah, on peut s'accroupir. Il y a des points de feu un peu partout. Je pense que nos caisses elles restent... Je peux pas, c'est bizarre. Ah, j'ai bloqué. Ah, ben, ça fait ça si on se défend à ton. Je pensais que j'étais bon. Ah je peux plus ou moins l'esquiver en haut. Ah la voie est libre, c'est maintenant que tu me le dis. Je crois que les caisses que je découvre euh, elles sont validées. Il s'agit d'un rituel. Cette, cette, cette figure féminine est particulièrement intéressante. On dirait que ça a été fait récemment. Oui, par les gens de l'île, sans doute. alors en jugé par ces épaves, ils ont fait naufrage, tout comme nous. Remarquable. Ouais. Reste à espérer que nous ne finirons pas comme eux. Essayez d'actionner l'autre. Il Y a pas de poignée. Il me faut un objet qui puisse me servir de manivelle. On va trouver quelque chose. C'est incroyable. Quoi, améliorer trouver le Un camp et améliorer le piolet. Là, il y a de Ah, bah là, il y a un camp. Ouais. Utiliser des matériaux. C'est mon fiole. C'est possible. C'est possible. Donc je vais pouvoir forcer. Grosse caisse. Tienne plein de matériaux. J'aurais bien revoir la grosse caisse euh, tout au début. Reculez Il y a des loups qui vont apparaître à chaque fois. Je me dis que la grosse caisse devrait me rapporter beaucoup. Un peu plus gros violet voilà, encore 50 matériaux. C'est ce que ça m'a coûté d'améliorer mon piolet. Je sais pas si mais ça représentera beaucoup dans la suite du jeu, mais par mesure de précaution, je préfère être Un Ser là-haut. C'est un peu étrange le truc de l'arc, enfin pour moi en tout cas, sur euh, Minecraft il euh, y a juste une touche, et sur Hero euh, et généraux c'est l'inverse. C'est quand vous voulez allumer, allu, annuler votre flèche, vous cliquez sur l'autre euh, touche de la souris. Ok, je suis prêt docteur. C'est quand vous voulez Oh regardez Je suis une pro. D'accord, ouais, c'est une bonne idée ça. On se met derrière. Étant donné l'âge des symboles, il pourrait s'agir de la reine solaire. Imiko J'ai l'impression d'entendre ça, Dr. Whitman. Bah, il a peut-être raison. Possible, en route. Il ne fait aucun doute que Imiko avait des pouvoirs. Certains parlent de pouvoirs chimaniques. Il suffit qu'une femme ait du pouvoir pour qu'elle finisse par passer pour une sorcière. Nous ne devons écarter aucune hypothèse, même si cela nous semble irrationnel. Nous avons encore tant de choses à apprendre. Je croirais entendre mon père. Cette histoire s'annonce passionnante Lara. Si on arrive à y survivre. Ouais. Et bon moi je suis un peu magique Incroyable. donc j'ai plusieurs vies. C'est bien Imiko. Regardez. Le bol, les cierges. Pourquoi est-elle encore vénérée cette île devait appartenir au royaume du Yamatai. Vous aviez raison, Lara. Le royaume perdu. C'est comme trouver l'Atlantide. Sauf que c'est réel, docteur Whitman. Cette île n'est pas un mythe. Non, mais c'est une véritable mine d'or. Venez, vite. Vos amis sont blessés. Oui, sûrement à cause d'eux. Reculez. Il ne faut pas leur faire confiance. Ah. Vous avez encore une arme. Je ne veux pas d'ennuis. Nous venons. Non. Mais j'exige qu'ensuite, vous nous conduisez à celui qui fait office de chef. Mais qu'est-ce que vous faites Taisez-vous Non Je m'en occupe Non ah. Ah. Non ah. S'il vous plaît ah. Lâchez-moi ah. ah. Non, ne, ne leur résistez pas, Lara Faites ah. Ah. Ah. ce qu'il demande Hé, j'ai perdu mon âge. dit par une langue d'Europe de l'est, je dirais. ce que pas de en La oh, Aïe ah, aïe aïe. Lynx il fait tirer dessus. Mettez-vous à couvert. Oh là là J'ai vu, mettez-vous à couvert, j'ai vu une petite barricade, me suis dit, ah, oh, c'est bon. En fait, il faut que je me mette à couvert de ce côté-là. Hey, Qui va revenir par l'autre côté, et j'espère que j'en ai qu'un qui va fouiller. Je regarde dans les flammes, ouais. Si jamais je pourrais y être, il ouais, va que je trouve un moyen de me détacher. Mais il est super lent. Oh bah non, mais c'est incroyable ça. Ah, je pense que je suis censé filer. Il arrive, nous on se cache de ce côté là. Le temps qui reste là-bas. Je suis pas sûr qu'il mais... euh, est mais.. Non, regarde. Je suis en train de tuer tous mes compagnons. dans le truc là-bas. Je, tu penses, hors-toi, cuckoo. Ça ne me l'aura pas. Ah, j'ai pas été assez rapide. J'espère qu'il a sauvegardé. Hey, tu. Oh Le pistolet What Déjà Oh non Il m'a explosé la tête J'ai tiré plusieurs fois dans son ventre Focke pardon Lâche-moi toi Grosse brute Aïe J'ai dit non Je t'aime pas Je sais pas comment j'ai réussi à me détacher euh. Ah trop tard il fallait faire peur Oh la la la la la la Heureusement que j'ai plusieurs plus vies A chaque fois il y a un moment Où on peut pas se défendre mais <rire> on, on voit le message Et On peut se défendre Je sais pas si l'oreille Je vais arracher l'oreille J'ai pas à ce que ce soit F, j'ai encore fait E à répétition, ah euh, F au lieu de E à répétition. Ah là là là là. Du coup on revient à la même scène. À un moment on sent ça. Sera. parce que je peux faire de mieux Euh, ouais. D'accord, et je suis choqué, trop choqué pour m'enfuir. On a maintenant un pistolet semi-automatique dont on va peut-être avoir besoin de se servir. Alors pourquoi ça brûle ici Faites des reflets jaunes mon Toki C'est pas le meilleur cho la, la choix pour la discrétion Je sais pas si je peux sauver encore certains des. Compagnons. Waouh! On va tirer dessus là. J'en ai une! Elle est descendue par de là-bas! Elle est morte? Je ne sais pas! Laisse tomber! On sait que t'es là! T'as nulle part où aller <rire> Et là, off, off moi les deux. J'ai 20 munitions. Il avait 4 flèches, lui les matériaux on force systématiquement toutes les portes et, évidemment, et le feu se répand ultra vite On est sorti Ah c'est ça, -ce ça, <rire> ça. Utilisez hey. hey, l'arc pour éliminer vos ennemis de façon silencieuse yeah. Comme ça par exemple Je pense que je suis encore dans un espèce de tuto Donc là j'ai pas le choix d'utiliser le fusil alors a priori Il avait trois balles de. Alors, faut que je grimpe sur les parois. Plein, D'accord. Ah, on peut faire aussi. Ah, si je peux passer, euh... ah, ça fait passer l'ancien, hein, d'accord. Ah oh, mince, un de mes compagnons. Là, oh, tu es là Oui, je vois de la fumée qui vient des ruines. Est-ce que tout va bien Oh mon dieu, Ross, ça va mal ici. C'est un véritable massacre. Quoi Qui Des hommes. Je sais pas pourquoi, j'ai été... obligé d'en tuer plusieurs, je... n'avais pas le choix. Ça a dû être difficile pour toi. C'est terrifiant à quel point c'est facile. Ross, il faut absolument prévenir les autres. Ne t'en fais pas pour eux. Pour l'instant, tu dois trouver un moyen de me rejoindre, Lara. Je vais essayer. Et c'est ce que nous verrons au prochain épisode, on arrive au campement de montagne. L'avantage avec les cauchemars, c'est que tôt ou tard, on finit par se réveiller. on a un truc réviser. de voyage rapide. Mais cette île, c'est comme un cauchemar dont on ne s'éveille pas. Je suis vraiment là. Ok. Il fait vraiment toutes ces choses. Non. Il pense pas là. Ça ne sert à rien. Alors, j'ai gagné un point. Je ne sais pas ce qui est devenu le reste de l'équipage. On de vous concentrez à vous dispierer de plus de temps pour viser de manière précise avec Mon votre Dieu, art. N rien. Pas mal ça. Je sais pas ce qui se passe ici. Mais tout ce que je veux, c'est rejoindre Ross et trouver un moyen de rentrer à la maison. On va se donner des chances en euh, chasseur. Capacité de munitions. Augmente. Ah, ça c'est aussi intéressant. Je sais pas si j'en aurais tellement besoin, mais par on va le prendre. Je pense que le jeu se fait avec ou sans munitions. Euh, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu et on se trouve bientôt pour un suivant.